Coucou Et oui, cette vidéo est très très très très très ancienne, mais au moins, c'est pour vous dire que je vais préparer une vidéo euh, pour résumer tout ce qu'il y avait comme information dans le smash avant la sortie. Voilà, c'est dit. Ensuite, deuxièmement, c'est que c'est quelqu'un qui a monté cette vidéo, car oui, j'ai demandé à vous, mais mon public, de savoir qui serait capable de monter cette grosse VOD qui dure presque une heure. Et bah, ben, quelqu'un l'a fait et ce nom c'est Béranger donc je te remercie Béranger Et aussi c'est parce que j'ai ajouté entre parenthèses Test Parce que peut-être qu'il fera d'autres mais C'est pour ça que je vous demande à vous fou public Et c est, c est, je pense que ce sera la dernière fois que je vais demander un truc comme ça Tout simplement de critiquer euh, son montage En lui disant du positif ou du négatif Voilà Mais je lui ai donné des conseils donc Moi en faites pas Tout va bien Sur ce bonne vidéo Bonsoir Twitch Voilà Bonsoir. Donc je suis avec Darkos. Bonsoir. Et Marco. C'est pas vrai. Du coup, on va réagir sur ce détat de direct. Voilà. Oh, Budgie. Oh, en tout cas, c'est pas lui. Non, c'est le oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que je disais ça, ça ressemblait pas au remake. Oh. Ah, c'est pour toi, ça. Oh ouais. Ah non mais pas contre je crois c'est le pire euh, jeu Kirby que tout le monde détestait. <rire> <rire> oh. C'est quoi cette pute oh. <rire> oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh Affronter des joueurs du monde entier ou former des équipes. <rire> Vous profiterez d'un catalogue de jeunesse mis à jour <rire> <La> régulièrement. <gueule. rire> Il y a que oui s'il te plaît. Non, même pas, d'accord. Oh. C'est quoi ça oh, 2019. <gasps> ça <fait un> jeu. <générique> le jeu que tout le monde attend là depuis des années. C'est quoi ça C'est un... un Star Fox Oui, c'est un Star... enfin, c'est un jeu créé par Ubisoft. Ah, oh, ouais, ouais, ok. le duo oh, là, oh, la façon chez le truc oh, là. Ouais ouais. Tu oublié, bah, il a Ça, c'est sur mobile ah, à oui. mettre. Ça, c'est mobile. Non, si, si vous voulez me donner Noctis, il faut le mettre dans Smash Bros. Il était pas sur PC, ça Non, je crois que c'était pas un jeu mobile. Oula, oula, voilà. respire mon coup. Ah, évidemment, le ah, paquet final. Exactement. En tout cas, il est très beau. J'aime bien l'idée. <rire> passe passe. Oh Ah, ouais, regardez, la, la tête bah bon, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, un yes nouveau gros Est-ce que c'est -ce est un nouveau ou est-ce que c'est le partage du jeu mobile? Attends, attends. <rire> non. <rire> non. Oh, <rire> ah, pourquoi, Marie? T'as faute pas? Attends. Ah, ça. Pas si c'est ça, je me bats. <rire> <Attends>. Ah, <rire> Oh, tu vas pas me dire qu'elle a mis ce personnage. Oh putain, mais c'est bon, moi. Non, mais non. Oh putain. Non, mais là, entendu on reçoivent pas des menaces de mort après genre. Je... <rire> Tous les fans de Animal oh, Crossing je... sont en colère. Oh non, là Non une... oh, on des... oh, des... est en doute. On t'a dit, Marie, mais. Attends, attends, attends. Allez, j'ai encore du travail Ouais mmh. Oh, <rire> on l'a remonté At <rire> <rire> Allez, c'est bon, ouais, c'est commencé Voilà, allez. Voilà. Tout les fans de Wish qui me demandent euh, Du coup, maintenant, mmh. on va faire un, un top 3 de... Ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Enfin, on va faire un top 1 juste ce, ce qu'on n'a pas aimé. Du coup, on va commencer par Tarkos. Ah, moi, c'est le jeu Mecha là. Hein, faut le se dire. jeu Mecha, ok. Ouais. Est-ce que t'as pas trop aimé Oh, wow, bah Après, les petits jeux, genre. Euh... Comment il s'appelle là Le petit euh, dinosaure vert. Hein. Yoshi. <rire> ouais, voilà, Yoshi, moi, <rire> c'est pas ma cam. Et toi Marco bah, Moi c'est bah, le nouvel Animal Crossing, mm -hmm. bien évidemment. Et euh, euh, ouais le Luigi's Mansion 3, même si j'ai pas fait les deux derniers. C'est vrai que, que le Luigi's Mansion passe. ça m'a au début euh, je voyais les fantômes différents, j'ai fait mais non Marco c'est pas pas possible que ce soit un Master <rire> Et là d'un coup il bon, y avait le Master Raid et du coup